Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce. Bah non, c'est pas un épisode, du coup je dis de la merde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les 4 dessins animés de mon enfance. Toutes les anecdotes, tous les secrets, et euh, surtout lesquels Allez, on perd pas de temps et c'est parti, premier générique. On commence avec Babe vous avez reconnu la musique, des dessin animé des années 2000. Sur lequel, ben, j'ai passé pas mal de temps de mon enfance. Et donc c'est le quatrième dessin animé, parce que oui, il y en aura quatre. L'histoire d'un jeune homme qui joue aux toupies, qui tourne, les toupies qui tournent. Bon, je vais pas copier le JDG non plus. Et voilà, l'histoire, elle est assez basique, hein. c'est juste quelqu'un qui veut devenir le champion du monde de toupies. Bon, on dit comme ça, ça fait con. Mais C'est l'histoire. Alors Beyblade tient une place particulière dans mon cœur étant donné que quand j'étais enfant, j'avais une cabane dans mon jardin dans laquelle j'entreposais toutes les toupies que j'avais. Et l'avantage des Beyblade c'était que c'était des toupies qu'on pouvait démonter ou remonter un peu à l'infini. Et c'est là qu'on commence avec la première anecdote. J'avais la base de la toupie qui était entièrement en plastique, ce qui fait que j'avais un désavantage par rapport à mon ami Mathieu qui lui avait une base euh, en métal. Donc euh, c'était beaucoup plus solide que moi, il y avait beaucoup plus d'endurance sur sa toupie. Sauf qu'un jour, bah, le petit embout en plastique qui permettait à tout tourner, il s'est cassé. Du coup, l'intelligence humaine d'un enfant de 8 ans, 10 ans, dans ces eaux-là, a fait que je l'ai recollé avec de la colle super forte. Et pour que ça sèche beaucoup plus vite, j'ai eu l'intelligence de mettre la lampe pile sur le plastique. Une lampe bien chaude, hein, qui chauffait au bout de 10 minutes. Quand je suis revenu dans ma chambre, il n'y avait plus de toupie, mais juste un amas de plastique tout fondu. Donc, du coup, j'ai chéri toutes les armes dans mon corps. Le lendemain, j'ai racheté une toupie, enfin, mes parents m'ont racheté une toupie. Ma première, c'était Dragoon, et ma deuxième, c'était aussi Dragoon. En fait, j'ai resté sur du Dragoon, c'est les toupies du héros, du personnage principal. Et bah, c'était une série assez sympa, On me sortait le générique qui était dantesque, comme vous l'avez entendu, comme on l'entend encore, juste pour le petit bruit de métal. Et du coup, n'ayant pas de Game Boy et une PlayStation à l'époque, j'avais même le magnifique jeu Beigled. Magnifique. En vrai, c'était autrement, c'est-à-dire qu'il n'y bah, avait pas vraiment d'arènes à proprement parler, même si dans l'anime, ils avaient des arènes gigantesques avec des arbres et tout ça, euh, nous, on avait des petites arènes en plastique vendues à Toys R Us ou jouer Club à l'époque au prix de, je crois, 30-40 balles. Ce qui fait que nos parents ne voulaient pas qu'on achète un bout de plastique pour euh, jouer aux toupies. Donc du coup, on jouait dans un peu tout et n'importe quoi. Hein. On, construisait, on faisait un trou dans la terre, on jouait dedans, on trouvait des, des bacs en, des bacs à fleurs, des bacs en plastique, on jouait dedans. Et on explosait nos toupies là-dedans. Voilà. Et comme je l'ai dit précédemment, je n'avais pas de Game Boy. Autrement dit, le troisième euh, dessin animé de mon enfance, c'était, Pokémon. Bah, okay, bah, J'ai vraiment besoin de vous raconter l'histoire, hein, mais... C'est le du genre d'un mec qui chasse des bestioles pour les enfermer dans des boules, pour euh, les élever et les faire combattre. Mais en vrai c'est ça, le résumé de Pokémon, je suis désolé. Hein. Oh mon dieu, Pokémon est en troisième position Ah oui, parce que comme j'avais pas de Game Boy, bah j'avais un peu de mal en fait à suivre euh, la mode Pokémon. Donc, euh, bah, du coup, j'étais un peu perdu. Eh hey, Marine tu fais comment toi pour attraper les Pokémon en fait dans le jeu Ben c'est évident Quentin, il suffit d'acheter des Pokéballs. Mais ça coûte cher ça Parce que moi j'ai pas beaucoup d'argent de poche en fait Mes parents me donnent que 2 euros par semaine quand je fais la vaisselle Ben je crois que ça coûte que 200 poké -dollars. Mais tu peux en acheter dans les boutiques Ah ouais quand même Ah bah ben, moi du coup je garderai juste un pokémon alors Parce que j'ai pas les sous pour en acheter hein. Mais non t'es bête c'est dans le jeu De toute façon y arriveras jamais Ah de l'argent dans le jeu Ah c'est trop compliqué pour moi de plus, comme le créateur de la série, bah moi, j'aimais bien aussi les insectes étant gamin, même si aujourd'hui il me réfume certains un petit peu, j'en certains. Bah, moi j'ai collectionné aussi, j'avais la chance d'avoir les petits Pokémon en jouet, hein, avec les petits Pokémon à l'intérieur, c'était super, et j'en à en faire les insectes dedans, du coup j'avais une magnifique collection de sauterelles, de mentes religieuses, de, de fourmis, c'était chouette, qui mourait... bah pas du tout, parce qu'en fait, j'ai libéré parce que j'avais peur des sauterelles. Eh bon, Pokémon c'est grand, c'est pas seulement un dessin animé des jeux, c'est aussi un jeu de cartes. Et là aussi, mon enfance a été tumultueuse. Hein. C'est ça le mot, tumultueuse Et eh, regarde là, mon petit CP, on s'en occupe. Bah, cette carte-là, bah, c'est mon grand frère qui me l'a donné en plus. c'est bah ouais, bah, ouais. Est lui qui Eh, tu de... connais Pokémon Ouais. Ouais, t'as les cartes, tu y joues Ça te dit un petit duel Ouais, j'y joue, mais je connais pas trop. Ah, je t'explique, c'est tout con, hein. c'est mon X contre ton truc là. Si je gagne, ben bah, je garde la carte. Ok. Là, c'est tout con, je t'explique, en fait. Là, tu vois, mon X c'est une force de frappe de 90 fois ta faiblesse, d'accord Divisé par bah, bah, ma résistance, hein, forcément, euh, fois mes points de vie, euh, moins bah, les dégâts que tu peux me faire, et enfin... Ah, bah, t'es mort, du coup, j'ai gagné ta carte Ah, c'est con Ah, merci beaucoup, allez, c'est le gamin <rire> On peut dire que j'étais très con étant gamin, et c'est pas fini. Digimon, pour ceux qui ne connaissent pas, bah c'est l'histoire de jeunes enfants qui étaient partis en colonies de vacances et qui se retrouvent enfermés dans un monde digital avec des petites créatures et qui doivent sauver parce que qu'il bah, y a des méchantes créatures qui veulent bah, détruire les gentilles créatures, et du coup, bah, quoi de mieux que des jeunes gens euh, qui sont en colonie de vacances pour sauver un monde. Hérétique, il a mis Digimon devant Pokémon Bah ouais, moi j'avais pas de Game Boy, donc du coup, ben bah, j'avais la PlayStation 1, et là aussi... Digimon World, mais je préférais sur PlayStation, 1, qui est beaucoup critiqué par euh, ben, par plein de gens en fait. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est un, un jeu que j'aime beaucoup. A défaut de ne pas avoir de Game Boy, ben j'avais une PlayStation. 1, Du coup, ben moi, je jouais à Digimon. Du coup, je me suis plus attaché un peu aux Digimon qu'au Pokémon. Ça plus l'anime qui était passable la première saison et eh bien, enfin quand on est gamin, c'est génial. Hein, quand on est adulte, c'est un, un peu moins forcément. Sans compter que j'ai toujours trouvé que les designs des Digimon étaient un peu plus stylés que les... que certains Pokémon. Enfin, je sais pas. Euh... Aussi pas là-dedans, ils y sont pas, hein. mais c'était bien parce qu'on pouvait jouer à deux, affronter ses Digimon, tout ça. Puis euh, à l'époque, c'était les cartes noires, rappelez-vous, les sauvegardes qu'on pouvait enregistrer après des heures et des heures de jeu. dont une partie étant enfant où j'avais atteint 150 heures. Hein. Et revenons à notre ami Mathieu, hein, vous vous rappelez avec qui je joue au Big qui, euh, une journée où on devait faire des matchs sur Digimon pour s'amuser, s'amusa à supprimer ma sauvegarde sans le faire exprès, hein, mais voilà, 150 heures de jeunesse futur en arrière. J'aurais pu apprendre des trucs et peut-être devenir ingénieur, qui sait. Et en première position, je suis Yu-Gi-Moto! Yu-Gi-Oh! qui a été le dessin animé qui a le plus bercé mon enfance, et ce pour de nombreuses raisons. Hein. Déjà, de 1, il bah, y avait beaucoup de gens de mon école qui jouaient, donc ça faisait des duels partout, c'était génial. De 2, il y avait plein de cartes. De 3, il y avait un gamin schizophrène qui jouait avec des cartes, c'était génial. De 4, il y avait des dieux égyptiens, des combats de monstres, et des plein de cartes à collectionner, quoi. Pas de Game Boy, mais. Un jeu PlayStation 1 qui n'a rien à voir avec les règles de base, mais c'est pas grave, ça reste un excellent jeu. Et aujourd'hui, les cartes de jeu c'est pas comme si ça continuait à exister entre les speed duels et autres, et tous les tournois que je fais actuellement, c'est même, on va dire, l'anime qui me suit encore aujourd'hui, et que je suis encore aujourd'hui, du coup, on se suit mutuellement, sauf sur Twitter. pas d'anecdote particulière de mon enfance, en plus négative, ce qui fait que bah, ça confirme sa place de numéro 1, et plutôt plein de positives, hein, comme, bah, je sais pas si vous vous rappelez, mais en fin d'année, quand vous étiez en primaire, généralement, Arrivé au mois de juin, on faisait plus trop court, on était un peu en mode jeu de société avec les professeurs, enfin avec les maîtres et les maîtresses, hein. Et euh, du coup, ben bah, nous on jouait au gi donc c'était grave cool. réalisais des tournois chez moi avec des amis, mes, mes cousins, tout ça, et c'était génial, on filmait tout avec des vieilles caméras sur, les cachettes, sur des cassettes VHS. Du coup, euh, j'ai plein de souvenirs comme ça de, de jeunesse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. J'essaierai de faire de temps en temps ce type de vidéo sur d'autres sujets, si cela vous plaît. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt Salut les amis